Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là. Et puis, nous allons voir là, donc, votre horoscope. Euh, cher ami Capricorne et ascendant Capricorne, voilà, donc nous avons ici les 12 maisons astrologiques et nous allons les dévoiler hein, ensemble. Hein. Nous allons regarder tout ça. Je voudrais vous conseiller, donc avant de visionner euh, cette, euh, cette vidéo, donc de regarder hein, la vidéo introduction qui concerne absolument, disons, euh, les grandes énergies de l'année. Hein. Voilà, si vous le voulez, c'est une proposition, c'est toujours un petit renseignement supplémentaire. Hein. Alors cher Capricorne ascendant Capricorne on va commencer donc cette année 2019 en dévoilant disons comme une énergie intérieure qu'est-ce qui vous habite Eh bien vraiment un esprit de jeunesse une envie de jeunesse de de bousculer d'avoir des choses vous avez quand même signe des jumeaux hein, jumeaux donc qui sont qui, qui est passé là directement en maison 1 hein, et naturellement, euh, quand même, c'est un une carte qui est extrêmement forte, disons, pour pouvoir commencer euh, l'année, hein, dans le sens, je me remplis de cette énergie, j'ai vraiment cette jeunesse qui m'habite, hein, et vraiment, je compte, disons, mener de main de maître, disons, voilà mon plan Alors, quel est le plan Parce que naturellement, hein, un Capricorne a souvent un plan. Eh <rire> bien, le voilà, le Capricorne. Hein. Vous êtes mis en maison chien Maison de terre. La maison de terre qui appartient au, au, au taureau. Il faut savoir une chose, c'est que quand même, ce taureau, cette maison-là, normalement, elle reçoit un, un apport énorme de nouveautés, hein, puisqu'elle est complètement bousculée par la planète Uranus. Voilà, qui fait un petit coucou, là, ici, dans cette, dans cette façon de voir, en dans une autre maison de terre, hein, quel le signe de la Vierge, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose, à nouveau, de très ordonné qui part. Hein vous êtes, OK, bousculé par cette disons, information en maison 2, c'est-à-dire qui concerne vos biens, vos rentrées d'argent, votre façon de travailler. Euh, et là, comme on a vu, vous avez envie, disons, de mettre un coup de jeûne, quelque chose de très nouveau, naturellement. Et étant donné que cette nouveauté vous interpelle, eh bien, en bon capricorne, vous allez aller voir de près. Tous les plans qui se proposent à vous, vous allez aller les chercher même, hein, parce que vous êtes, vous n'allez pas attendre comme ça. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a quand même quelque part ici, juste à côté, hein, donc hein, ce fameux frangin jumeau, vous voyez qui se trouve en maison 3, c'est le Verseau. Or, c'est Saturnien, le Verseau, et... Vous êtes un signe saturnien. Alors, voilà pourquoi je dis que vous allez énormément bouger. Vous allez prendre des informations. Vous allez vraiment suivre de près tous les plans immobiliers, ce qui se passe et tout. Où va votre argent Comment vous pouvez en tirer le meilleur compte Placement, pas placement, voire même, plus ou moins, disons, ça peut être même de du change. Vous voyez, euh, même échange de bons procédés de travail, euh, échange peut-être de services Il y a peut-être quelque chose, disons, même euh, avec Internet qui peut arriver là pour travailler avec l'étranger. Parce qu'il y a quand même sur, donc, la maison neuf... Qui représente également l'étranger, Mercure. Mercure, ça c'est un grand changement, changement, changement. C'est la cap. La, la, la, cette carte-là, c'est la plus mutable de toutes les cartes que je, je, je peux avoir, disons, dans mon paquet. On va dire ça comme ça. Plus mutable, c'est pas possible. Hein? Donc euh, là, évidemment, il peut y avoir euh, vraiment de très, très grands changements en ce qui concerne, disons, l'année 2019. Hein? Alors, je pense que c'est beaucoup plus sur le plan euh, affaires, intellectuels, échange de biens, peut-être même l'immobilier, le marché, euh, ça c'est tout à fait possible, euh, mais euh, quoi qu'il en soit, il y a une, une façon, il y a une sortie, on va dire, vers autre chose. J'étais en train de regarder quelque chose ici. Les cartes, on n'arrêterait pas. Hein, dans le sens, il y a toujours, disons, un petit un petit mouvement qui arrive également. Il euh, faut que vous sachiez, euh, dans la maison, donc, qui représente votre votre foyer, euh, on va dire que c'est un petit peu, quelque part, au point mort, ou alors, quelque part, ben, vous n'êtes pas bien aidé ou pas bien encouragé, parce qu'il y a le scorpion. Et le scorpion, là, comme il est placé, euh, j'ai l'impression qu'il plombe un petit peu, quelque part. Donc, euh, votre enthousiasme naturel, euh, je sais pas, hein, est-ce que vous allez avoir des conseils vraiment de sagesse, tellement de sagesse, et que vous avez l'impression qu'on va vous mettre un petit peu, on va dire, des freins. C'est peut-être pas l'intention, mais c'est ce que vous aurez, disons, c'est comme ça que vous le ressentirez. Pourquoi je vous dis ça Parce que ça, c'est quand même la maison du foyer. Hein? Donc, une maison qui est un peu lourde, de transformation, euh, qui regarde vraiment de près un peu quand même les sous, un petit peu peur, disons, est-ce que ça va manquer euh, Est-ce que tu en es bien sûr et là, on a juste à côté, disons, en face, donc, de ce jumeau qui est extrêmement euh, pétillant, donc vous, hein, quelque part, l'alter la, ego, c'est-à-dire euh, partenaire, euh, euh, bon, euh, époux, épouse, euh, voyez, associé peut-être, euh, qui lui aussi, disons, euh, demande quelque part d'être, on va dire au moins d'être convaincu, voilà. Alors, vous, vous allez peut-être prendre ça comme un frein, voyez-vous. Euh, et là, c'est... Vous allez tomber, hein. c'est-à-dire là, c'est la maison des amours. Il euh, y a Vénus, naturellement. Et il y a la maison, disons, de l'activité de tous les jours. Et ça, c'est l'élément R. Et donc, dans, dans ces euh, deux maisons euh, qui vous risquez euh, de... comment dire... vous risquez, disons, de d'être blessé. Là, ça peut représenter, je veux dire, une, une frustration, une forme de colère. De colère. Hein, de colère hein. Alors, euh, le conseil, là, c'est qu'à vos proches, je, je dis euh, sincèrement, c'est d'être euh, extrêmement calme, euh, proches, euh, de leur expliquer naturellement, disons, ce qui se passe dans votre tête, de proposer, d'ouvrir la discussion hein, et de vous asseoir, disons, à la même table, on va dire, vraiment, vraiment, hein, mais ça réellement, hein, parce que ça, c'est important, disons, d'être assis, là, je vous le dis tout de suite, hein, à, disons, à la même table, autour d'un petit repas chaleureux, pour pouvoir vraiment expliquer quelque chose, hein, euh, d'ouvrir le dialogue. Hein. Euh, sinon, ça risque quelque part euh, de péter. Euh, quelque part, il peut y avoir une, une faim, une colère qui, qui peut arriver par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Alors, euh, bon, si, si ce n'est pas la peine d'en arriver là, surtout que les cartes, elles sont bonnes, c'est une question tout simplement d'apprendre, disons, à partager, on va dire ça. Hein, vraiment d'apprendre à partager, solliciter l'autre. Et ne pas que solliciter l'autre, disons, pour avoir un mur qui répond, mais de solliciter l'autre pour accueillir sa réponse. Hein, voilà. Parce que cette personne-là qui est votre alter ego, j'ai l'impression qu'il y a un retour comme ça en disant « à quoi ça sert d'entamer le dialogue avec moi ?» Puisque de toutes les façons, tu n'en tiens pas compte. À côté un petit peu scorpion, disons, qui, qui revient, où la famille, disons, euh, l'épouse, donc, le, dans le foyer, on se sent un petit peu délaissé et blessé. Voilà un petit peu comme je vois l'histoire. Hein. Bon, alors, on fait attention à son entourage, cher Capricorne. Et comme ça, on peut aller très loin. Hein. Ensuite, hein, nous allons aller voir donc dans la maison euh, euh, de des, des sous-table concernant, disons, les biens en argent, hein, naturellement, puisqu'on a vu tout de suite qu'il y avait des, des choses en immobilier là qui se préparaient. Eh bien, ma foi, ça roule, hein, ça a l'air, disons, vous avez, moi j'ai l'impression qu'il y a des gros déclos, par contre, au point de vue à argent, affaires ou quoi que ce soit, là j'ai l'impression qu'il y a des bons déblocages, hein, il y a des choses qui arrivent, vous pouvez transformer, disons, votre idée en réalité, Tiens. Vous pouvez avoir des réels prêts venant, disons, de la banque, des aides euh, concrètes, tout à fait concrètes, concrètes. Pourquoi Parce que juste à côté, donc, dans cette fameuse maison 9, la regardez, il y a la fameuse maison, donc, que je vous disais, donc, de, de, de Mercure, qui transforme les idées, mais vraiment d'une façon fabuleuse, vous voyez et là, juste à côté, c'est quand même la planète Jupiter, Jupiter normalement qui est dans le signe, vous voyez, euh, du, du Sagittaire là. Donc, il y a un espèce de, pour vous, de profit, on va dire ça comme ça, de profit jupitérien qui vous arrive, donc, pour les affaires pour le moment, sachant, vous voyez... Que la balance, elle est juste au milieu, elle va donc associer quelque part, disons, cette capacité euh, euh, de, de lier le contact avec la réalisation en ayant naturellement à la clé euh, ce que vous voulez, c'était ce que vous désirez, c'est-à-dire sortir le contrat, bien évidemment, pour pouvoir s'élever, faire quelque chose d'autre donc là vraiment c'est tout à fait concernant les affaires hein, en ayant disons ce fameux sérieux c'est tout à fait disons formidable il n'y a pas de problème concernant euh, là je vais quand même le montrer c'est tout à fait formidable dans le sens où Jupiter est placé vous voyez dans la maison qui appartient au verso donc sachant que cette chance incroyable arrive de façon à vous donner un coup de pouce pour installer une nouvelle vie, voyez. Et ça, comment vous y arrivez tout au long de l'année en ayant un excellent contact avec votre entourage, avec vos amis en étant tout à fait sérieux en affaires, hein, en ne lâchant pas l'histoire, en étant, disons, euh, ordonné. Sachant que là, la planète Jupiter représente naturellement les choses qui sont droites et qui sont bien faites, qui sont bien posées et qui sont bien carrées. Si je reprends ça de cette façon, mes amis, hein, Regardez, là, je vois, disons, dans ces conditions, point de vue à faire, hein, quelque chose, disons, où euh, votre projet, votre projet, disons, euh, ira jusqu'au bout et dans ces conditions, euh, quelque part, 2019, toute l'année 2019, arrivera, disons, pour... Euh, euh, vous repositionnez, disons, sur une année 2020 qui, 2020 qui serait, disons, tout à fait, euh, tout à fait, disons, préparée et optimisée par votre année 2019, parce que là, vous clôturez, justement, une histoire, hein. Voilà, mais là, en affaire, donc, automatiquement, ça veut dire que c'est tout à fait en beauté. Le petit « i » que je vous disais, simplement, c'est par rapport, disons, aux relations que vous avez, que vous entretenez avec vos proches familiales, avec... Euh, L'extérieur, vous savez très, très bien faire, sans aucun problème. Vous savez, disons, même vous poser, vous euh, vous positionner, vous savez parler, vous savez vous exprimer. Il y a absolument aucun problème et tout. Il y a un carré qui est absolument social, là, qui est absolument splendide. Donc, c est, il n'est pas là le souci. Le souci, c'est hmm, de prendre le temps de, de quelque part, de faire participer vraiment euh, euh, vos proches, votre famille et tout, les gens, disons, euh, qui sont proches, qui font partie naturellement de votre vie, hein, parce que si c'est pour créer quelque chose, pour, pour faire casser quelque chose d'autre, si, bon, après... Euh, naturellement, c'est un thème qui est complètement général. Là, on peut pas du tout, disons, rentrer dans euh, dans dans les détails. Et ça, c'est évident. Euh, moi, je trouve que ce jeu, de toutes les façons, il est pensé, il est vraiment euh, bien structuré. Euh, les choses, elles se placent correctement, progressivement. Elles sont, il euh, y a du sérieux là où il faut en mettre. Euh, le coup de collier naturellement il va être pour changer d'une position sociale à une autre mais vous avez vraiment envie de le faire et à mon avis euh, vous avez une capacité, une force intérieure euh, qui, qui fait partie naturellement de votre réputation ça c'est tout à fait évident alors mes chers capricornes avec euh, et ascendant Capricorne avec toutes ces belles annonces, ben, j'espère que euh, ça ira bien en 2019, voyez-vous, pour vous et que vous pourrez euh, euh, en profiter naturellement de ces belles énergies et au mieux pour pouvoir euh, avancer dans votre vie et surtout les plans naturellement. Alors, je voudrais vous dire tout simplement que la consultation, là, elle est terminée ici. Hein? Et puis, si vous en voulez une de privée, eh bien, venez me rejoindre tout simplement, disons, sur mon site tarotdescinqsoleil.com. Et là, vous verrez naturellement euh, tous mes services, et voilà. Et si vous voulez voir, euh, jetez un coup d'œil sur la vidéo euh, qui s'affiche par là. Euh, qui concerne votre signe jumeau, eh bien, sachez, mes chers Capricornes, que votre signe jumeau, eh bien, c'est le Sagittaire. Eh oui. Au revoir. Et à tout de suite. Je vous like.